Et je suis repartie aujourd'hui pour un nouveau maquillage puisque je sais pas quoi faire vu que j'étais censée être en vacances mais comme je suis malade et bah ben je suis pas partie. Donc aujourd'hui je vais faire un maquillage entier, enfin, en tout cas avec euh, tous les produits que j'ai, en tout cas avec la marque euh, Révolution, enfin, avec différentes marques sous la marque Révolution, parce qu'ils ont 36 000 marques différentes. Donc j'ai tout sorti, je vais tout vous montrer puis je vais utiliser le plus possible de, de produits et euh, notamment ce que je veux retester c'est ce fond de teint, le IRL Filter, donc euh, cette fois c'est la marque Révolution euh, tout court, que j'ai déjà testé une fois et que je n'ai pas du tout aimé et j'étais trop dégoûté parce que il ben y a plein de gens qui l'adorent, qui le trouvent super. Et du coup, j'étais bon, enfin, contente de trouver un fondation. Un fondation. J'étais contente de trouver un fond de teint euh, assez couvrant, enfin un petit peu couvrant plus que les crèmes teintées que je mets d'habitude. Euh, qui soit pas très cher parce que ça, c'est genre une dizaine d'euros. Donc ça va, surtout en promo. Je sais pas s'il y a des soldes en ce moment sur ce produit-là en particulier, mais. C'est quand même intéressant. Et la première fois que je l'ai essayé, ça ne m'a pas du tout plu. Bon, déjà, je n'ai pas pris la bonne teinte, mais ça, à la limite, c'est de ma faute. Mais il se voyait énormément sur ma peau. Ça faisait euh, un effet matière, ça marquait mes pores. Donc, euh, pour un ce truc qui est censé faire filtre sur ta peau, euh, on repasse. Donc, bon, on va voir. Je vais réessayer. Je l'ai essayé qu'une fois pour l'instant. Donc, euh, on ne peut pas savoir s'il faut. J'avais... Je sais pas, je l'ai mal utilisé, j'en sais rien. Donc je vais commencer tout de suite avec toujours le même primer de chez NYX. Et on va attaquer tout de suite avec donc ce fond de teint que j'ai pris en teinte 6,5. Qui finalement est beaucoup trop clair pour moi. J'avais hésité avec la teinte 5, je crois. Et... Bon, finalement j'avais pris ça, je sais plus, c'est la teinte qui m'avait été conseillée sur le site de Révolution en fonction des, de, des fonds de teint que j'ai d'autres marques. Tu peux rentrer les, les teintes que tu as pour d'autres fonds de teint ou crèmes teintées et ils te donnent une équivalence selon eux pour leur marque. donc ça m'a dit 6,5 et ils se sont complètement plantés. Donc bon, c'est comme ça, je vais utiliser une éponge. Je sais plus ce que j'avais utilisé la première fois, peut-être un pinceau, donc je me suis dit bon bah je vais tester autre chose. Je mets deux pompes sur l'éponge et puis bah on va voir ce que ça donne. Ah j'en ai mis sur mon t-shirt. J'en ai peut-être mis beaucoup. Voilà donc j'ai l'air d'un fantôme, c'est génial. Ça commence déjà à faire de l'effet matière sur mon nez alors que je suis seulement en train de le poser. Ça va pas me plaire du tout. Ça s'est mis complètement dans tous mes pores sur le nez. Ça marque tout. Oh là là. Bon, bah de près, c'est très moche. De loin pas très joli c'est génial on adore bon bah, je vais quand même continuer hein. alors j'ai pas d'anti d'anticerne de chez révolution donc euh, je vais utiliser l'anticerne le plus clair que j'ai pour pas euh, pour pas que ce soit encore plus euh, moche avec ce fond de teint qui est beaucoup trop clair donc c'est le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte, que j'ai en teinte 16N, donc c'est Fair, Light, Neutral. Hmm, c'est complètement rentré dans les plis sous les yeux. Ah, J'aimais bien cette anti-cerne, jusqu'à ce que j'essaye le... celui de chez Colourpop que j'avais dans la vidéo que j'ai tournée hier qui a surpassé absolument tous mes anticernes et qui coûte beaucoup moins cher aussi. Bon ça va, c'est pas si pire. peut-être juste un petit peu en remettre de ce côté. Bon voilà, c'est pas aussi bien qu'hier, je trouve. En fait, j'ai peut-être juste pas le bon sous-ton en fait, je me dis dans cette anticerne parce que quand je fais de la correction de couleur en dessous avec mon correcteur orange de chez Physician Formula, pour enlever le côté bleuté des cernes, euh, bah, ça passe beaucoup mieux en fait par rapport à, comme ici quand j'en ai pas mis, on voit quand même je trouve le côté bleuté un peu des cernes même si ça a caché un petit peu. Et c'est pas du tout le cas avec l'anti-cerne de chez Colourpop, j'ai pas besoin de faire de correction de couleur en dessous, ça corrige directement tout seul, donc c'est peut-être juste que j'ai pris le bon sous-ton dans celui de chez Colourpop et pas forcément dans celui de chez Tarte, je sais pas. Ensuite, je vais faire un peu de contour bronzer avec ce stick de chez euh, Revolution, tout court. Voilà, donc il y a un côté avec un bronzer qui est aussi beaucoup trop clair pour moi, mais bon, je peux m'en sortir. Et de l'autre côté, c'est censé être un highlight, mais je ne vois pas bien trop l'intérêt, J'aime pas particulièrement le produit, donc je ne sais pas, je verrai, j'en mettrai peut-être un petit peu, juste histoire de dire. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même très clair. On va commencer comme ça. Et donc, je ne sais pas si je prends un pinceau ou si je prends... Tiens, je vais essayer. Je crois que je n'ai jamais essayé à l'éponge. Allez, on va essayer. Voilà, alors ça, ça, ça se tombe bien, ça, ça se tombe tellement bien que limite, ça part en fait. On voit mieux à la caméra que moi dans mon miroir. En fait. Mais dans mon miroir, j'ai l'impression que tout est parti. Et dans la caméra, non, je vois quand même qu'il y a un petit peu d'effet. De, Bon, ça reste assez léger. On va faire un petit peu le front. Ici si, finalement, avec ce fond de teint qui est trop clair, c'est pas mal. C'est une couleur bien, ça reste assez léger, mais ça, ça structure pas mal le, le visage, j'aime bien. Et au niveau du highlight, je ne sais pas trop, on va mettre un petit peu là, sur les ailes du nez, et un petit peu sur le menton. Honnêtement, je ne vois pas bien la différence que ça fait une fois estompé. Ça, pour le coup, j'ai juste l'impression que ça disparaît. Bon, j'ai essayé. Ensuite, niveau blush, j'ai ce petit blush donc qui est le Baby Tint, qui est censé fonctionner pour les lèvres et les joues. Alors, sur les lèvres, c'est très, très laid, ça fonctionne. Pas du tout, c'est horrible. Mais en tant que blush, c'est pas mal. J'aime bien. Oui. Donc je vais mettre ça et je vais prendre un pinceau, je crois que je ne l'ai pas encore essayé, c'est un pinceau de chez Wet n Wild, comme ça avec des poils assez denses, plats et c'est pas mal pour justement tapoter les produits et bien les diffuser, que ça ne soit pas une grosse tache à un seul endroit. On voit quand même deux tâches à l'endroit où j'avais posé le produit et un poil. Ouais donc il faut clairement pas attendre, ça fait des gros caca. Ok donc ça sèche très vite. J'ai deux grosses marques. Magnifique. Là, j'avais mis, là j'ai deux petites marques. Mmh, c'est de la merde Je vais en mettre que d'un côté et je referai l'autre côté après. En espérant que ça couvre. Ce qui n'est pas le cas. On voit toujours les deux grosses traces là où j'avais posé le blush au début. Bon, tant pis, de toute façon, temps pourri, hein. Là, J'ai l'impression que le blush a juste totalement disparu. On voit à peine. Bon, là, on le voit. Hein. Du coup, j'en ai mis trop. C'est soit trop, soit rien. Et on voit quand même toujours la trace, là, de là où j'avais posé le truc au début. Ah, C'est génial, on adore Voilà, quitte à en avoir trop, on va en mettre trop des deux côtés. Et on voit toujours les marques de ce que j'avais posé au début. Hein. C'est terrible. Bref, voilà. Alors on va passer à la poudre de chez Révolution Pro. Donc c'est une poudre de finition libre. Donc ça va voler dans tous les sens. Mais celle-là, je l'aime bien. En même temps, c'est Révolution Pro, c'est déjà un peu mieux que Révolution tout court ou les sous-marques de Révolution. De toute façon, dans les marques que j'aime bien de Révolution où je trouve que la qualité est au rendez-vous, il y a Révolution Pro et XX Révolution. Toutes les autres sous-marques, machin, I love Révolution, machin, Relovution. Est de la qualité franchement pas top top dans les produits de, de base. Ça c'est une poudre qui matifie bien mais comme le fond de teint en dessous c'est de la merde, et bah du coup ça va marquer énormément. Oh là là c'est une horreur. Alors mon nez c'était déjà une horreur, autour de la bouche le menton c'est une horreur. Alors je raconte pas. Quand je vais rajouter la poudre dessus, voilà, ça va bien marquer euh, tous les trucs. Alors ça lisse, hein. enfin, la poudre est bien, la poudre je l'ai déjà testée sur pas mal d'autres euh, sur pas mal d'autres produits teints. La poudre est bien, mais comme euh, ce qui est en dessous, euh, bah, c'est tout pourri, euh, forcément. La poudre est pas magique. Hein. Avec la poudre, en fait, ça estompe le, le blush. Du coup, on voit encore plus les traces. Magnifique. Un gros pinceau pour enlever le surplus. Bon, ben voilà, ce teint, c'est dégueulasse. Il hein, faut le dire. Là, le... Le contour avec la poudre, on ne le voit plus du tout, il a disparu. On le voit un tout petit peu sur le front éventuellement, mais ni. Le blush, on voit surtout les traces de là où j'avais posé le produit. Une bien belle réussite, ce teint Révolution. Alors, on va mettre un peu de d'highlighter. Donc là, j'en ai deux. J'en ai un. De chez I Love Revolution, je l'ai acheté juste parce qu'il a une forme de pêche et que il sent super bon la pêche mais il est pas top, il faut vraiment forcer, enfin c'est trop pressé dans le pot, il faut vraiment forcer pour vraiment avoir euh, un, de, la, de la couleur qui se dépose sur la joue, donc il y a deux teintes, vous voyez là c'est un peu plus doré et là c'est un peu plus pêche. Voilà, mais je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser un highlighter donc de la collaboration Révolution avec Soph, qui est une youtubeuse anglaise que j'aime beaucoup, beaucoup. Et pour le coup, euh, les produits de sa collaboration avec Révolution sont, sont chouettes. Ce que j'ai, j'ai ça, donc ce duo d'highlighter et euh, la palette, euh, la première palette, je crois qu'elle a faite avec eux qui est la Super Spice, que je vais vous montrer juste après. Donc là on a deux highlighters, est-ce qu'ils ont des noms Alors c'est le duo Cookies and Cream. Et donc je vais prendre le plus clair qui est celui-ci, qui est doré, et qui va encore plus marquer les imperfections dues au, au fond de teint. C'est génial, mais sinon, en vrai, il est bien, hein, ce fond de teint. Ce... Cet highlighter, pardon, non, le fond de teint, c'est de la merde, je vous ai dit. Enfin, en tout cas, sur ma peau, hein, bien sûr. Mais il a un très joli glow. Euh... Allez, on va en mettre partout, histoire de... Ouh, je brille Voilà. Pour le teint, et eh ben, c'est pas très magnifique. Autant hein vous dire que bon, bah tant que j'y suis, je vais faire euh, les sourcils, vu que ça aussi c'est un truc que j'aime pas particulièrement faire, mais bon. Donc là, j'ai un crayon, enfin c'est un double crayon de chez Révolution. Il y a un côté tout petit, petit. Et un côté un peu plus gros, qui est un peu plus ma couleur aussi, si je me souviens bien. Mais ils ont du vachement de mal à, à marquer. Vous avez le tout petit. Et au-dessus, le plus gros. Donc, euh, bon, bah, je vais voir. Je vais voir ce que je, ce que je fais avec ça. Je vais peut-être quand même utiliser un peu le petit. Mais il est un peu trop... Il est un peu trop orange. Hum, hum, hum. On voit bien la différence. Hop. Et il y a une petite brosse aussi sur un des capuchons. Voilà, histoire de répartir un peu et d'estomper de, les traits. Bon, voilà pour le crayon. Et ensuite, j'ai un mascara euh, teinté. Pour les sourcils ou un mascara euh, transparent. Je pas trop parce que le celui qui est teinté pour les sourcils c'est pas du tout la même couleur que les deux embouts du crayon. Là je sais pas si vous verrez très bien mais ouais c'est plus clair, pas la même teinte de marron. Donc je vais peut-être mettre le mascara transparent. Bon, ben on va arrêter là le massacre. Hein. Bon bah ben le n'est c'est pas une réussite. Ça fait dix fois que je le répète. Alors, ce que vous ne voyez pas aussi, c'est que environ toutes les deux phrases, je m'étouffe en toussant. Je ne suis toujours pas guérie. Hein. Euh, alors, sinon, pour les yeux, euh, je vais vous montrer déjà toutes les palettes révolution que j'ai. J'en ai quatre. Donc, il euh, y en a une qui m'a été offerte, qui est la euh, Mulan. Donc ils ont fait tout un tas de toute une collection de, de palettes sur les princesses Disney et donc une copine m'a offert celle de Mulan qui est vraiment très jolie. L'harmonie est très très jolie. C'est pas vraiment tout à fait mes couleurs, c'est un peu sombre pour moi. Euh, et il y a aussi, comme vous voyez, des blushs et des, des highlighters à l'intérieur. Donc ça fait comme un livre, ça s'ouvre comme ça. Donc c'est assez sympa. Bon, par contre, personnellement, je trouve que la qualité est pas forcément au rendez-vous. C'est difficile à, à appliquer, c'est pas extrêmement pigmenté, c'est difficile à, à faire des transitions entre les fards, c'est difficile à estomper, ça fait des tâches si on les superpose. Enfin, Je ne suis pas ultra fan. Personnellement, j'ai du mal à m'en servir et en plus de ça, c'est pas tout à fait mes couleurs. Donc euh, bon. Mais ça valait le coup d'essayer parce que c'est une palette qui est vraiment très jolie. Donc voilà, je ne vais pas utiliser celle-ci aujourd'hui. Ensuite j'ai la palette euh, en collaboration avec Sof dont je vous ai parlé, Donc, qui est la Super, Super Spice palette qui est aussi très très très jolie. Voilà, avec des couleurs très vives et des, des irisés qui sont vraiment magnifiques. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. La qualité est un peu meilleure, je trouve. Donc euh, celle-là, je l'aime bien et je, je l'utilise de temps en temps. Ensuite, j'ai une très grande palette, la palette Matrix de chez XX Revolution. Et donc là, je vous ai dit, XX Revolution, ça fait partie des marques de Révolution que je trouve de super bonne qualité. Donc là, il y a soit la pilule bleue, soit la pilule rouge. Donc il y a deux côtés. Un côté qui est beaucoup plus... Euh, bleu vert violet que j'ai pas encore testé d'ailleurs et un autre côté qui est beaucoup plus euh, rouge orange avec une petite touche de violet aussi euh, où on peut faire des maquillages neutres euh, aussi que j'ai déjà testé et c'est vraiment très très chouette, la qualité est au rendez-vous, on peut faire des super maquillages avec cette palette. Et la dernière palette que j'ai, que j'ai eue en cadeau avec une de mes commandes Révolution, récemment, qui est une collaboration avec Len Calule, que je ne connais pas, mais ça doit être une influenceuse ou une youtubeuse beauté, je ne sais pas, qui est la Sublime Paradise. C'est une toute petite palette, il n'y a vraiment pas beaucoup de quantité, les fards sont vraiment tout petits. Donc voilà, relativement neutre, avec cette couleur un peu plus rose dorée. Donc euh, je pense que je vais essayer celle-là aujourd'hui, puisque je ne l'ai pas encore testée. Donc on va voir ce qu'on peut faire, si on peut faire quelque chose d'un peu neutre, mais avec un petit pop de couleur. Euh, on va voir ce que ça donne. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Sinon ce sera juste dans le thème de ce maquillage. Alors je vais quand même commencer par <coughs> une base à paupières de chez Révolution. Je ne la trouve pas extraordinaire comme base à paupières. Elle marque toutes les zones de sécheresse, elle rentre un peu dans les plis, mais normalement elle aide quand même à faire ressortir un peu plus les phares. Alors dans cette palette, je vais commencer par mettre quelque chose dans mon creux paupière et je pense que je vais prendre la teinte Mars qui est celle-ci, un marron chaud. D'ailleurs, j'ai pas fait avant, mais je vois qu'il y a un beige dans la palette ici, la teinte Quiet Space, que je vais mettre sous mon arcade sourcilière pour aider, pour poudrer un peu la base à paupières et pour aider à estomper les phares. Les fards pour l'instant euh, ne sont pas ultra pigmentés, il faut que j'en remette beaucoup pour pouvoir euh, les. pour pouvoir avoir une couleur et pour les estomper, mais dès que j'estompe, bah, la couleur disparaît un petit peu. Donc bon pour l'instant, c'est pas. Je suis pas totalement ravie de cette, fa... de cette palette euh, au premier abord. On va voir ce que ça donne ensuite. Alors ensuite je vais prendre le phare. Strengths ici que je vais mettre en coin externe. Ouais, ça ne se voit pas beaucoup. Je vais venir estomper encore au-dessus avec le phare Radiant qui est mon espèce de jaune rangé. Qui est à peine plus foncé que le beige. Bon, au moins en superposition, ça fait pas de traces. Ouais. Est-ce que vous voyez vraiment du jaune Ensuite, je vais continuer sur euh, bah, le reste de la paupière. Que sur le milieu de la paupière, je vais venir mettre ce rose doré, qui est la teinte Sunlight. Et en coin interne, je viendrai mettre Moonlight, qui est un beige un peu irisé. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais y aller au doigt, parce que vu la pigmentation, oh là là, ça a l'air très patchy. Ça fait des morceaux euh, sur mon doigt. Pas top. Ah, ça va, ça fait pas de chute. Et la pigmentation est pas mal. Ah, ce phare est pas mal, c'est joli. Le rose avec des, des paillettes dorées. Il est sympa. Ok, ça rattrape un petit peu. Bon, la teinte Moonlight, par contre, c'est pareil que les autres. Alors, peut-être qu'il faut prendre avec le doigt aussi, je sais pas. Euh, bon, alors c'est vite fait irisé, hein, mais c'est pas très joli. Je vais remettre la teinte Mars un peu en de cils inférieur, juste pour ombrer un tout petit peu. Alors je vais prendre la teinte Rise qui est le marron le plus foncé de la palette. Je vais essayer de faire une petite, euh, un petit liner. Juste sur l'extérieur, bon ça ça marche pas trop mal, celui-là il se voit sur les autres, bon c'est pas mal, c'est pas mal, ok alors je vais mettre du crayon en muqueuse, du mascara, donc je vous montre, chez un mascara, donc le crayon j'en ai pas de chez Révolution, enfin j'avais un crayon noir je crois mais je l'ai donné, et donc le mascara c'est celui de la collection Matrix, donc là bon, on ne voit pas bien mais donc c'est un mascara que j'aime beaucoup, qui est bien allongeant, donc il a des tout petits picots, je ne sais pas si vous verrez très bien, et voilà avec le mascara, donc j'aime beaucoup, bon je sais que j'ai recourbé mes cils hein, mais j'ai pas les cils très très recourbés de base. Mais je trouve que c'est joli. Il est aussi très pratique pour mettre sur les cils du bas sans s'en foutre partout. Parce qu'avec ces tout petits picots, du coup, bah, c'est facile, à... facile à mettre. Et je vais également mettre des fossiles. Enfin, essayer. Alors, je ne vais clairement pas le faire en caméra. Mais j'ai acheté ça de chez Révolution. Donc, il y a 8 paires de fossiles à l'intérieur. Hop Voilà et donc bah, je vais en mettre une paire, je ne sais pas encore laquelle, et on va voir ce que ça donne. En ce moment j'ai envie de tester, de mettre des, des fossiles, etc. Donc bah, on va voir. Et donc pour faire ça, je vais encore utiliser le Super Liner euh, de chez Sublime Liners. non de chez Forever Lills, qui s'appelle qui le Sublime Liner qui en fait hein, donc là j'ai pris le, le noir, donc je vais faire un liner noir le long de mes cils. Et en fait ça colle à la pression. Donc quand on appuie dessus, ça va se mettre à coller. Et sinon, de, de base comme ça, ça colle pas forcément. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de, de colle à fossile. Et c'est moins pénible à, à retirer, à démaquiller que, que de la colle à fossile. Donc je fais ça et je reviens. Et voilà ah. J'ai mis des fossiles assez euh, dramatic. J'ai toujours pas l'habitude de me voir euh, avec des fossiles donc euh, c'est bizarre. Bon j'arrive pas à coller le coin de, de ça mais bon c'est pas grave. Mais pouf, euh, Ah là là. Bon ça cache un peu le maquillage des yeux qui était pas terrible. Voilà. Et pour terminer, on va passer aux lèvres, donc pour ça j'ai un crayon à lèvres de chez Révolution qui n'a pas de teinte et je suis très triste parce que je l'aime beaucoup, c'est un que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà pour le crayon à lèvres et ensuite pour les lèvres, donc pareil ça c'est ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent que j'avais acheté en 2019. Et donc j'ai deux rouges à lèvres comme ça et deux rouges à lèvres liquides. Donc ce sont les mêmes teintes. J'ai les teintes Cupid, c'est le plus rosé, et Adore, qui est un peu plus orangé. Voilà, donc là vous les voyez, il y a Cupid en bas et Adore au-dessus. Voilà, et donc j'ai les mêmes teintes en rouge à lèvres liquide. Donc bah, tant que j'y suis, je pense que je vais mettre d'abord le rouge à lèvres en stick, euh, puis le rouge à lèvres liquide qui correspond euh, au-dessus. Donc je vais prendre la teinte Adore, le rouge à lèvres liquide, voilà pour ce maquillage au euh, maximum de chez euh, Révolution, il n'y a pas eu beaucoup de produits que je n'avais pas de chez Révolution. Alors, le teint c'est pas une grande réussite, la palette c'était pas terrible, mais ce que j'aime bien chez Révolution, il y a bah, déjà le mascara, celui-ci il est très très bien. Pour l'instant les fossiles, bah, j'aime bien et puis voilà bah, sinon au niveau des palettes je vous ai dit la palette Matrix c'est ma préférée dans celle que j'ai. Après il y a aussi la palette en collaboration avec Sof qui est vraiment euh, très sympa et euh, bah voilà dans les marques que je trouve de meilleure qualité parmi les marques de chez Révolution il y a Révolution Pro et XX Révolution les autres mais c'est pas c'est pas extraordinaire je trouve après ça reste mon avis donc euh, testez, testez par vous-même hein, je voilà. Bon bah, J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous précise les différents produits que, que j'ai utilisés, etc. Ou si vous avez des idées de ce que je pourrais faire ensuite, puisque moi j'ai quelques idées, mais bon si, si vous avez des suggestions, bah, je prends. Voilà, à bientôt